Salut, nouvelle vidéo un peu en retard sur la base MU et des début intéressants à faire sur elle, donc perdons pas de temps, c'est parti! La base MU s'obtient, euh, s'obtenait dans l'opération Incursion Écarlate contre 15 000 et écarlates. J'ai fait une vidéo là-dessus qui présente cet événement et je vous la mets en fiche. La base MU est similaire à la Shedou, dans la mesure où elle se recharge automatiquement quand son chargeur est vide, mais elle possède plus de balles que la Shedou. Quand la base mu se recharge, elle émet des ondes de choc qui déstabilisent l'ennemi et drainent leur vie pour vous soigner. Son passif marche uniquement quand vous êtes au sol et s'arrête quand vous utilisez un sort, que vous sautiez ou que vous changez d'arme. Comme pour la Shedou, ne pas vider complètement le chargeur permet de garder un flot constant de dégâts. Le tir secondaire fonctionne comme presse, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un tir continu pouvant toucher des ennemis se situant à 5 mètres ou moins de l'ennemi visé et à une portée de 9 mètres au maximum pour toucher un ennemi. Le tir principal et le tir secondaire possèdent de l'électrique et l'attaque radiale possède du feu. Globalement, la base très similaire à la Shedu, dans la mesure où c'est une très bonne arme pour n'importe quel type de mission, dû à sa vitesse de clear et son rechargement rapide, lorsqu'on fait bien évidemment abstraction de toutes les warframes et les armes utilisées pour faire toutes les missions avec une fin rapidement, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur la Shadow si vous voulez en savoir plus. Ceci dit, contrairement à la Shadow, la base nu est tout aussi intéressante pour la survie en camp. La force de la base mu est sur le calcul de 7 dégâts. Quand vous tirez avec le tir principal, la balle qui part du chargeur effectue tous les calculs de dégâts, de chances de critique, de dégâts critiques, de chances de statut et de multiples, ce qui est normal, et quand la balle touche une cible ou une surface, il y a un deuxième calcul qui se fait sur les mêmes paramètres. En soi, la balle est divisée en deux parties. La balle qui part de la base mu décrite par l'auto quand on lit les statistiques de l'arme et l'attaque radiale quand elle touche une surface ou un ennemi. De ce fait, malgré une chance de critique faible, vous allez crit et infliger du statut très souvent. Et ça marche sur le champ multiple. Tirez une balle et vous en aurez plusieurs, et chaque balle auront indépendamment leur propre calcul à faire quand elles partiront du chargeur et quand elles toucheront une surface ou un ennemi. Donc, augmenter le type augmente indirectement le double calcul par balle et donc votre chance de statut. On peut donc se poser la question suivante. Peut-on se permettre de ne pas build la base MU en chance de statut, comme le conseillent tous les youtubeurs qui ont fait une vidéo à ce sujet, et donc orienter la base MU sur du dégât de statut Bah oui, étant donné que son double calcul permet d'augmenter indirectement vos chances de statut, on peut donc économiser les modes de statut pour augmenter les dégâts à la place, non A partir de là, je vais rentrer dans les détails plus... comment dirais-je... inutiles pour les personnes qui souhaitent juste connaître un build à faire. Si cela ne vous intéresse pas et que vous voulez juste avoir un build, allez directement à ce timer, sinon pour les 2-3 personnes qui veulent, déjà merci à vous, on peut continuer. Pour répondre à la problématique, je vais m'aider des 12 premières vidéos parlant de la base mu et des bulles intéressantes sur elle. Généralement, tous les youtubeurs conseillent les modes qui augmentent les dégâts de l'arme et le tir multiple, et les deux derniers emplacements sont soit pour les dégâts, soit pour les dégâts de statut ou changement de statut, soit pour le critique, soit munitions du chasseur, soit un mode statut ou soit plus de tir multiple. Ils jouent tous la base mu en hybride, sauf comme j'ai pu le voir dans la vidéo de Casse TV où il oriente sa base mu en statut en omettant toutes les chances de critique. 83% des youtubeurs orientent leur base mu en viral et les 16% en corrosif, Et comme j'ai dit, tous ajoutent différents modes en fonction de leurs analyses. Tous orientent leur gameplay sur le tir principal au raison du manque de dégâts sur le tir secondaire, notamment quand les ennemis ont de l'armure ou du bouclier, même si le tir secondaire possède beaucoup de dégâts critiques. Ce que disent principalement les youtubeurs, c'est que la base mu ressemble à l'accès de track, elle a de bons dégâts et de bonnes statistiques. Et donc, orienter la base mu en chance de statut permet de tuer sans un mal tous les ennemis dans des missions avec une fin. Par contre, ils ne parlent pas de son potentiel dans des missions de haut niveau. Mais oui, globalement, je suis plutôt d'accord avec eux. Maintenant pour les missions sans fin, il est intéressant de voir quel build est plus optimisé pour jouer sur le long terme. Le build que je vais confronter est en fait un build viral et un build corrosif en dégâts de statut contre les builds virales et corrosifs en chance de statut. Le viral contre toutes les factions sauf les corrompus et les greeners auxquels le build corrosif sera choisi. Chaque build en dégâts de statut possède un afflux accru en fonction de la faction et se synergise avec Munition du chasseur car les dégâts du saignement est calculé deux fois et les dégâts sont meilleurs quand on vise la tête. Je laisse Munition du chasseur sur le build corrosif car j'ai une arme support en secondaire avec du viral. Pour la suite de cette vidéo, je vais utiliser le build Munition du chasseur avec Vigile car il est présent dans 58% des vidéos. Les autres jouent soit la chance de critique ou de statut en plus ce qui est en dessous du build Munition du chasseur plus vigile. Car ils augmentent les chances de critique ou de statut au détriment du tir multiple qui synergise bien avec le double calcul et donc fait plus de dégâts. Bref, il y a deux différences fondamentales entre ces deux builds. Les bulles dégâts de statut prennent plus de temps pour cumuler le viral ou le corrosif plus feu à son maximum à cause du manque de tirs multiples et de chances de statut, mais fournissent en contrepartie plus de dégâts sur le tranchant et sur les dégâts de manière générale quand on joue sur les faiblesses des factions et quand on a des buffs. Les bulles chances de statut prennent moins de temps pour cumuler le viral ou le corrosif et feu à son maximum grâce aux tirs multiples et à la chance de statut, mais font moins de dégâts pour profiter des bonus offerts par la faiblesse des factions et quand on a des buffs. C'est très théorique ce que je dis, mais le but étant de montrer que le build change de statut perd en dégâts sur le long terme, même s'il peut cumuler rapidement le statut, et que du coup les builds dégâts de statut feront plus de dégâts sur le long terme, mais après avoir cumulé le statut. Mais du coup, en combien de balles et en combien de temps chaque build arrive à cumuler le statut viral et le corrosif Ok, on va calculer le temps moyen en faisant 10 essais pour chaque build. Je vais bien évidemment prendre un build de chaque et je ne vais pas prendre en compte le statut qui se cumule à l'infini. Je vais aussi calculer le nombre de balles qu'il faut en moyenne pour cumuler les statuts. Je vais me placer à une distance de 6 mètres et je vais systématiquement viser le ventre de l'ennemi. Donc on y va. En faisant le test, on voit que le temps moyen pour le build dégâts de statut est de 0,549 secondes. Le temps minimal pour cumuler le statut est de 0,29 secondes et le temps maximum est de 1 ,05 seconde 05. Il faut en moyenne 9,6 balles pour cumuler les statuts et il faut au maximum 13 balles et au minimum 6 balles. Pour le build champ de statut, on a un temps moyen de 0,317 secondes. Le temps minimal pour cumuler les statuts est de 0,24 secondes et le temps maximal est de 0,39 secondes. Et il faut en moyenne 6,6 balles pour cumuler les statuts. Il faut au maximum 8 balles et au minimum 5 balles. Bien évidemment, les tests ne sont pas précis, il faudrait faire plus de tests, mais on est proche du résultat et on a donc une petite idée de la comparaison à faire. Donc, on peut voir que le temps moyen du build dégâts de statut est plus grand que celui de chance de statut, ce qui est clairement attendu. Mais on peut surtout conclure que c'est négligeable parce que la base de mu tire vite de base et a des munitions illimitées quand on ne vide pas complètement le chargeur. Donc, en théorie, le build dégâts de statut fait plus de dégâts que sur des ennemis à haut niveau, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de formater 6 si fois la base mu pour ça En effet, le build chance de statut ne demande que 4 formats, et avec le up des statuts et le nerf des ennemis, le haut niveau s'est fait nerf indirectement. Il faudrait voir à quel niveau à peu près la force de la base musée souffle en fonction des bulles proposés sans appliquer de buff ou si buff il y a il faut appliquer partout pour garder une homogénéité dans les résultats donc on y va lançons une survie pour chaque bulle je vais jouer en corpus et en Orokine. la faction infestée et corpus ont le même bulle donc je vais jouer contre les corpus car les infestés sont en dessous des corpus donc moins intéressant à traiter et quant aux orquines, c'est la faction la plus dure du jeu dans la mesure où elle possède presque tous les ennemis de chaque faction mais pas tous les ennemis spécifiques mais je verrai s'il faut vraiment jouer toutes les factions je vais pour commencer jouer l'arme en change de statut vie avec munitions du chasseur et armement du vigile dans la survie le plus haut niveau du néant. Je pense pas que je pourrais aller loin car le problème sera l'armure des ennemis. Du coup pour pas les problème, je vais jouer Volt Prime pour avoir de la radiation quand je tirai à travers les boucliers de Volt, afin que les ennemis attaquent les ennemis ayant trop d'armure pour les tuer seuls. J'aurai aussi mes dégâts critiques améliorés et un buff électrique offert par mon shield et le mode syndicat sur le 1 de Volt, enfin bon, on y va. À partir du niveau 307, la base mu a du mal à tuer les ennemis en attendant convenable, mais avec le boost de dégâts critiques et électriques offert par le bouclier de Volt ainsi que la radiation, on arrive à atteindre le niveau 7000. Le viral tranchant électrique m'ont permis de tuer tous les ennemis sauf l'artillerie d'os qu corrompu qu'il avait trop d'armure et je n'avais pas de corrosif pour essayer de faire plus de dégâts. Mais la radiation m'a permis de la tuer car en l'irradiant elle était la cible de tous les ennemis aux alentours et donc elle tuait les ennemis et se faisait tuer par les ennemis. En fait j'aurais pu aller au niveau 9999 c'est le niveau max du jeu. Mais j'ai perdu comme un gros débil. Mais si je suis sûr que j'aurais pu aller plus loin c'est parce que les ennemis entre le niveau 7000 et 9999 prennent pas beaucoup de statistiques en plus donc c'est négligeable. J'ai comme l'impression que vous ne croyez pas. Hein bon attendez. Donc, je vous disais, la base mu est à limite au niveau 9999 et grâce à la gestion de la radiation sur les bons ennemis et d'une arme secondaire axée corrosive et magnétique pour aider la base mu à tuer rapidement les ennemis dans le cadre de la survie, par exemple. Donc, bah... Je peux m'arrêter là, car mon hypothèse de base est fausse. Bah, je disais qu'en effet, que formater la base mu cette fois permettait d'avoir accès au build dégâts de statut. Et donc, à partir d'un certain moment, la base mu en champ de statut n'arrivait plus à faire de dégâts. Et donc, sur le long terme, il était intéressant de prendre le build dégâts de statut. Or, c'est faux. Car le long terme, on y est. Des dégâts, j'en avais, et je n'étais même pas en corrosif pour contrer la majorité des ennemis qui avaient de l'armure. La radiation faisait le café quand on ciblait les ennemis spéciaux du Néant et qui étaient impossibles à tuer. Et effet intéressant, mais ça n'a rien à voir, la Reaper Prime peut tuer en quelques coups une Artieuse Lourdes qu'on repue niveau 7000 sans les modulateurs et sans stacker le combo en faux 12 D'autant plus que le nombre de statuts présents sur l'arme, je parle de la base mu, permet de réduire sa dépendance vis-à-vis -vis de votre équipement et vous permet d'orienter votre gameplay sur des warframes qui buffent. Du coup, si on envisage un build de dégâts de statut, on retardera juste le moment où l'arme ne fera plus de dégâts sur ses stats de base sur le long terme. Mais puisqu'on arrive aisément sur le long terme et proche de la fin du nombre masque que peuvent prendre les ennemis, bah c'est comme je l'ai dit. Inutile. Tout ça parce que les ennemis ont vu leur stat nerfés, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo avec Aswak. Du coup, que conclure de tout ça Mieux vaut formater 4 fois la base nu pour l'orienter en chance de statut avec munitions du chasseur et armement du vigile. Si vous avez un mode Riven, privilégiez le multiple en premier lieu pour synergiser avec la mécanique du double calcul, puis les dégâts critiques et chances de critiques. Avec ce mode Riven, vous pourrez jouer à la fois les flots accrus pour améliorer vos dégâts sur les différentes factions. Vous pouvez aussi jouer à la base en viral ou en corrosif, mais si vous comptez jouer dans des missions sans fin de haut niveau, privilégiez des Warframes qui améliorent vos dégâts et des armes qui permettent d'infliger du statut en plus, tels que la box ou la gamme à corps en radiation si possible, afin d'avoir plus de dégâts en fonction de l'ennemi ou du contrôle full en fonction du mode de jeu. Quant au tir secondaire, c'est une emprexe pas précise qui tape pas fort et qui n'a pas de bonnes chances de statut. Même jouer avec arrow n'est pas intéressant, car le tir à la tête marche uniquement sur la cible que vous visez, et les autres ennemis seront touchés automatiquement au torse. Ce manque de précision fait que vous êtes obligé d'être proche de l'ennemi pour viser la tête. Dernier point concernant le mode d'oreille sur l'exilus. L'arme a été designée pour être jouée avec ordonnance guidée qui procure de la précision pendant 9 secondes quand on touche un ennemi. C'est un additionneur, donc vous passez de 30 à 60 de précision sur le tir principal et de 3 à 33 sur le tir secondaire. Le mode est intéressant si vous jouez à distance des ennemis comme par exemple jouer une survie en campant. Mais paradoxalement, l'arme a été plutôt designée pour être jouée au corps à corps et la majorité de joueurs la joueront comme ça, à cause du passif qui permet, je le rappelle, de se soigner à proximité des ennemis et le son est d'autant plus efficace quand il y a plusieurs ennemis à proximité. Le passif peut être joué d'une autre manière, si vous êtes en survie en camp et que vous êtes sur le point de vous faire submerger, vous pouvez continuer d'attaquer les ennemis afin de vider complètement le chargeur et donc de contrôler les ennemis autour de vous. Mais si vous avez de warframe avec du contrôle de fou ou si vous avez de la radiation sur la base nue quand Volt vous boost par exemple, ou si vous avez une autre arme qui possède la radiation, ça ne devrait pas vous arriver. En Arcane, il faut bien évidemment utiliser Accélération et furie pour accroître la cadence de tir et les dégâts de l'arme. Attention cependant à ne pas jouer Accélération en présence de Wisp sous contrainte d'avoir trop de vitesse d'attaque. Si vous en avez trop, vous serez obligé d'attendre que votre arme se recharge et vous perdrez du temps. Ne vaut avoir un bon équilibre entre cadence de tir et vitesse de recharge. Voilà, on espère que ça vous aidera, à plus